peut gérer le son, ça Et bien, bonjour à tous les amis, c'est Aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic. Euh, Sonic, ouais, voilà. <rire> non, attendez. Hop, je coupe. Voilà, c'est un peu faible, ça. Hop, très fort. Voilà. très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic Robo Blast 2. Soit disant, il y en a eu un 1. Hein? Attends, faut que je refasse les options. Je fais contrôle, un contrôle. comprend control uh, voilà. voilà et look uh, uh, caméra look up on oh, mettre... non pas look up on va regarder ça uh, left back right voilà voilà look up et done on s'en fout c'est pas très important ce... cette commande là ah, ouais, euh, c'est comme ça, en fait, c'est parti bien. Et on va faire. Alors, on va pas faire un clear. Alors, je sais pourquoi ils sont clear. Je no nous saving. Parce que, voilà, nous save. Donc, pourquoi je peux pas sauter avec A Et pourquoi je peux pas spider Parce que, on suppose que c'est Move control, spin. Voilà. Et sur cette touche-là. la caméra et c'est parti mon petit ah, voilà hop les gens n'y eu, euh, pas trop et quoi qu'il y a des problèmes avec les touches ouais c'est bizarre je vous assure j'ai testé c'est ça et les et là euh... ah, avec les touches un peu bizarre C'est votre touche, voilà pourquoi on est comme ça. Ok. Ah c'est pas là qu'il faut aller, très bien. Euh. Ok. On sort tellement comme ça, sans faire un dash à cette place. Hop ouais, C'est bizarre. bizarre je... Ok, faut rester appuyé, ça c'est très étrange on nous retouché toucher deux fois pour faire le bouclier ah ouais oh, ça c'est bien ça oui. checkpoint ok très bien Sinon, on va tout oh. voilà Sinon, on tombe dans l'eau mais c'est bizarre ce n'est qu'il saute pas tout de suite attends voilà il faut avec la manette c'est un peu bizarre allez saute attends attends, attends attends attends il y a des problèmes encore avec le contrôle on va faire ça vite fait ah, attends. Non. Est-ce que j'utilise d'autres boutons pour ce. ce... Ah, là. La... Ah, là, Sonic qui répond mieux. Il voilà, fallait juste refaire à la touche. Là, Sonic qui répond mieux, donc je suis content. Alors je donne la caméra. Voilà, hop. Oh, on peut faire des omis attaque. Ah, ça, c'est bien. Ah ouais, pour aller un petit peu plus vite. Euh non, on prend le checkpoint quand même, c'est On sait jamais, c'est le premier niveau, mais. Franchement enfin, on sait jamais. Ouais. wow Ok, premier niveau terminé déjà 2 minutes 2, ok Ouais, ça a l'air sympa comme le jeu comme tout. Ouais, j'ai été no-save parce que. En fait, euh, le jeu est terminé à 100% <rire> J'ai pris une version sans gameplay terminé à 100% en fait c'est pour ça que ça euh, j'ai encore plus de problèmes euh, alors on la caméra je trouve bon tant pis la caméra je trouve là pour euh, avec la souris normalement mais moi j'ai changé ça sur, ma, sur mes deux touches de la manette je mis que droite et gauche pour quand on a une caméra tout droit et bas et haut on s'en fout on n'en a pas besoin et ces deux touches là voilà. Alors, ouais, bonjour. Ok, 1, ah, quand je fais un speed dash sur l'eau, je peux courir sur l'eau. Hein, si je vais assez vite. Hop, ok. Puis je vais aller un petit peu plus vite. Ouh Je fais des une d'attaque. Ok, là il y a un bumper. On va prendre le bumper. Alors, je sais pas pourquoi on est censé avoir des avec nous, mais on n'a pas. Ok, ok, ok. On ne touche aucune. On ne touche pas la manette. Si tu touches à la manette, tu vas tomber dans le vide. C'est pas comme dans les jeux 2D, où tu peux toucher à la manette et. Voilà, là, là on est carrément dans un jeu 3D, graphisme. Ils ont fait des sprites 3D, ça je sais pas comment ils ont fait. On va pas trop poser la question. On va pas. Ouais, c'est ce qu'il savait faire, ce qu'ils sont habitués à faire des comme ça, voilà, c'est tout. ça faire. des sprites 3D. Bon, les ennemis, ils sont pas en 3D, ils en 2D. Ils ont mis une perspective si 3D pour vous, euh, croire qu'ils sont en 3D. Sony que j'ai pas l'impression que non mon poule en... qu'il est en 3D. Enfin, pourtant, c'est le personnage principal, le personnage qu'on contrôle. Et en fait, je crois que rien n'est en 3D, c'est juste le terrain qui est en 3D, en fait pour ouais c'est un lit en arrière-plan avec copyright ben, ben, ben, on... avant ils m'ont raillé de toute façon j'ai fait assez le fond pour pas que je mange un strike sonicot touch acte 2 ok ah on a des boss ok parfait on peut affronter robotnik à chaque fin de level ah ok balance des lasers de feu ok euh, Robotnik est comme fait comme Sonic en fait, c'est-à-dire oh là, là. Sonic il part très très vite, euh, rapidement. Il part vite Sonic, hein. franchement très rapidement. Je sais pas combien de temps, combien de coups on doit tenir Robotnik. Est-ce que comme dans les premiers jeux de Sonic c'est vite. En tout cas, c'est de la même façon de battre. Ouais, je, je fais ma collection pour. <rire> récupérer mes anneaux Ah, c'est que les dents du coup pas encore dans oh, dernier fait je vais de robotique et voilà c'est de robotique par exemple parce que bon wow. bon version robotnique en fait, c'est un mot bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon français, bon bon bon bon bon bon Et en anglais, il utilise... Putain, je il est dur le boss C'est le premier Cherche mon anneau, je Voilà, je suis pas mort. Très bien Ah, il me reste un. Ouais, tout seul. On va chercher. Bon bah bon, je vais mourir. Non, c'est bon. J'ai été chercher l'anneau qui m'a resté. Ouais, je pense qu'il faudrait que je garde des anneaux. Voilà, quand il balance ses bouts de pique, faut le shooter dedans. Ah ouais, c'est bon, il est mort. Ok. Ok, on prend la capsule. Si j'arrive à sauter dessus, voilà. Mais pas forcément la capsule. Et on termine la quatrième. là, là c'est une image figée là. Et là, on est dans technique. Ok. Tout le niveau okay. terminera par il. J'appuie sur pause pour ok Alors oh, il y a sûrement des spin sur ce jeu. Euh, ouais. C'est quoi ça C'est pas de l'eau <rire> euh, ça Je sais pas ce que c'est. Ce truc là. Je vais parler pour euh, l'anglais. Euh... Wow je comprends un petit peu l'anglais. Peut-être le... Euh, et le... Machin chouette ah, si on a Thèse avec nous. Oh okay. wow. Ah, ouais, je me suis je... dit quelque chose. Hum. Celui-là, je déjà fait, mais... sauf que Mordi ne voulait pas que j'enregistre. Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est agaçant que je ne l'ai pas. Et je crois que Sonic il peut appeler Thèse quand il est avec lui, évidemment. Là, il n'est pas avec nous, Thèse, donc on ne peut pas l'appeler. Et quand Sonic il est avec Thèse, peut Bien sûr, que je termine ce niveau. De toute façon, il n'y a pas de sauvegarde, donc si je termine ou pas ce niveau, on reviendra au début du jeu. Voilà. voilà parce que, si y a des sauvegardes, c'est juste qu'en fait, mon sauvegardage et j'ai une version euh, terminée déjà. un gros, le gars, il a fait une partie, il a terminé à 100%, il a copié. Il a terminé avec 5 vies. Alors comment avec... Et je suis toujours pas mort, vu que, on a commencé avec trois, on et il n'y a donc, pas eu de coupure depuis tout à l'heure. Bon, hein, ça fait que 9 minutes euh, je joue, et c'est vraiment, bon. wow. Cette tour, elle est vraiment bizarre. On peut se noyer dedans, hein, j'imagine. C'est oh, d'autres, pas une eau. Déjà, on peut marcher dessus. Alors, ah, c'est d'autres, du slime, ou comme ça, j'en sais rien. De l'encre, peut-être, non? Ouais, peut-être de l'encre ou je sais trop quoi. Ça... Oh il y a des nouveaux quoi Attends. Attends, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux pouvoirs, c'est vous je Attends, attends, pas ce Ok, je saute pas assez haut. Il y a... Attends, je veux voir ce que c'est que ça. Oh putain, ah, c'est clairement possible d'arriver comme ça. Ah il y a un robot. Là, hop, attends, attends, attends, c'est quoi ça? Je veux la voir, je sais, mieux je peux la voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous va, il y a des nouveaux boucliers. C'est ça? Wow, wow, wow, on fait une, une attaque encore plus loin que d'habitude. Ou alors on reste plus longtemps en l'air, on ne fait pas de minutes. Ah c'est clairement ça, c'est clairement le J'oublie que j'ai le spin dash. Ah ouais, oui, je suis retourné en arrière. Ok. Ah c'est peut-être là le bon chemin. Oh, non c'est bon. Ouh Ah ce jeu est génial, tout simplement. Du coup, il faut aller où Bon, je terminerai peut-être pas ce que... ah, est... ah mais c'est bouclé là. On perd un coup. On certains boucliers, on perd un coup d'accord. Pas tout. Okay, c'est bon à savoir. Donc là, je suis descendu là, mais j'ai l'impression que c'est pas le plus C'est bien. Et encore. J'ai l'impression que c'est des graphiques 3D. Donc c'est peut-être que le terrain qui est en 3D. Le reste est peut-être en 2D. les ennemis sont en 2D ils ont fait un truc, un casque pour les rendre en 3D pour faire croire qu'ils sont en 3D comme dans la ma... comme dans la carte 64 voilà, pour la promision et donc au j'ai trouvé un chemin secret quoi comment ça se passe une fois ouais j'ai l'impression qu'on est invincible avec ça et on court beaucoup plus vite alors c'est celui qui court vraiment très vite ah attends. Oula, euh Attends. Ah ouais on peut contrôler comme ça. Attends. Ah mon PC est bugué. Bon bah je crois que c'est la fin des la Bon, On va changer la non, non mon jeu, il veut, il veut tout, Je ne veux plus... Je ne veux Attends, non, non, on continue Attends. En fait, hein, mon, je ne sais pas pourquoi, ma manette a cédé déconnectée Et du coup, le jeu ne marche simplement plus. Il répond plus à ma manette. Donc, je, je pense que ça veut dire que je dois m'arrêter là. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. et à très bientôt. Désolé pour euh, cette fin nulle. C'est pas ma faute mon PC qui a décidé de faire ça, à moins que je fasse une coupure, et que... Ouais, ouais, non... Ouais, mieux pas, parce que sinon ça va faire trop longtemps, et puis... 13 minutes, c'est très bien. Et là, tout ça